Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment faire un accompagnement dans le style de Joe Pass, comme ce que je viens de faire. Alors pour être plus précis c'est pas un... Joe Pass il joue pas que comme ça, il accompagne de plein de façons différentes. Euh, mais de temps en temps il fait ça, il fait cet accompagnement qui en fait est une ligne de basse qu'on va jouer sur les cordes graves de la guitare, une walking bass et en même temps on fait du comping avec les cordes aiguës, en plaquant des accords, en faisant des rythmes de comping en même temps que la ligne de basse c'est quelque chose qui est assez difficile voire très difficile à faire à la guitare, ça implique une bonne maîtrise technique à la main droite à la main gauche aussi ça implique aussi une bonne connaissance des différentes positions d'accords, de l'harmonie, de... c'est assez compliqué, donc je vais vous expliquer, je vais vous donner plein d'infos pour faire ça bien dans cette, dans cette vidéo. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un, quelque chose de spécifique, un, ce que je viens de jouer en fait, qui est sur quatre mesures, un 2-5-1 en la bémol majeur, et petit à petit on va voir toutes les petites difficultés et les choses à bien faire pour, euh, pour réaliser ça. Alors la première des choses, c'est de savoir quel son doit avoir une ligne de basse en jazz. En jazz, une walking bass, une ligne de basse, ça fait... Donc ce sont à la fois des notes graves évidemment, du coup on va rester sur les deux cordes graves de la guitare, qui sont tenues, en général, et qui sont attaquées fort. Fort de façon à ce qu'on ait un peu le, la percussion en fait, de l'attaque la, de la note. Qui est encore plus flagrante sur une contrebasse, qui donne le, la pulsation en fait. Donc la contrebasse a un rôle qui est très rythmique dans le jazz. Elle marque le temps. Donc, ça, on va essayer d'avoir ce son avec les notes graves, avec les notes qu'on joue dans les graves. Et non, et non pas. Là par exemple, j'attaque pas fort les cordes et je tiens pas les sons. Donc, c'est pas ça, c'est. évidemment si vous avez des cordes filets plats ça va vous aider parce que vous n'aurez pas le bzzz, bzzz qu'on peut avoir sur des cordes filets ronds lorsqu'on fait des glissés donc ça ça aide pas mal et c'est ce que j'ai sur cette guitare ça c'était la première chose alors on va attaquer la première mesure qui fait ça ça c'est une façon de jouer cette mesure euh, avec cette technique que moi j'aime bien et je préfère avoir cette position de main du coup J'aime bien ça, mais vous pouvez le faire comme ça. Avec un barré, que vous allez garder comme ça. La deuxième note, vous pouvez la choper ici. Plutôt que de faire. Voilà. Donc la mélodie, c'est euh, gardons cette position de la main pour l'instant. Et puis après, moi, je reviendrai sur cette position comme je, je la préfère. graves il n'y a rien de très difficile, des notes graves voilà c'est un accord de si bémol mineur arpg avec une descente chromatique vers la note de mi bémol qui sera l'accord de la mesure d'après par contre dans les aigus, il y a une petite difficulté il y a ce ti dit qu'il faut faire donc ça c'est pas évident parce que déjà il faut le faire swinger. ce rythme c'est pas régulier c'est ti dit 1 et 2 et ensuite, dès que j'ai joué ces deuxièmes ce deuxième croches, j'arrête tout de suite la résonance des cordes. Donc ça, je le fais soit en relâchant en relâchant la pression de, de mon doigt, ce qui n'est pas possible ici puisque j'ai un barré. Enfin, c'est possible si ces je joue... Bon, c'est compliqué. Donc on va éviter cette option. Euh, mais je peux aussi reposer les doigts de ma main droite sur les cordes qui vont les étouffer tout de suite après, donc en même temps que je joue la deuxième note, je vais reposer ses doigts sur ses cordes, ça c'est un geste qui est assez spécifique à ce style de jeu qui n'est pas évident, donc au début, travaillez-le lentement, je le fais ici, avec cette technique, avec cette position d'accord, de... c'est un peu plus simple parce que comme j'enlève je... les doigts sur les cordes, même pas à reposer les doigts de la main droite sur les cordes elles seront étouffées parce que je vais enlever la main pour aller chercher cette note ok donc ça on l'a et après il y a cet accord là justement je l'ai joué pas comme il faut je l'ai fait tenir à moitié on sait pas trop s'il tenait pas c'était pas très précis soit je le fais piquer soit je le fais tenu, donc là ce que je vais faire pour l'instant c'est que je vais le faire piquer à la fin de la vidéo on verra des variations de, du phrasé du comping donc tout de suite je relâche la pression à la main gauche ça c'est assez facile à faire, en tout cas c'est un peu plus facile que la le, que la technique précédente avec le t -t -t -t. dès que je joue ce doigt il faut qu'il y ait que ce doigt qui soit sur le manche de la guitare celui-là doit être parti, doit être relâché et ses doigts de la main droite doivent reposer sur ses cordes alors justement à propos de ce rythme 1 et 2 ça c'est un rythme intéressant, pourquoi parce que en fait, quand les gens jouent dans ce style d'accompagnement à la Jopass, ils jouent tout le temps, enfin en tout cas une grosse majorité des, des personnes que j'ai vu jouer ce style, et y compris les tutoriels que j'ai vu sur internet, ils jouent tout le temps ce, ce rythme. Taton, 1 et 2, 3 et 4. Et c'est pas bien. C'est pas bien, ça sonne pas très bien. Parce que déjà c'est systématique comme rythme, et quand on fait un comping, quand on cherche à faire un accompagnement, il faut essayer de ne pas trop avoir un rythme systématique je généralise un peu évidemment, mais en tout cas ça sonne, assez... ça sonne trop répétitif, en plus de ça souvent c'est trop accentué donc 1, euh, et 2, 3, et 4, 5, et 1, et donc ça sonne pas très subtil Et et c'est bien des fois d'avoir les accords qui sont anticipés d'une croche plutôt que retardés d'une croche là les accords 1 et 2, ils sont joués une croche plus tard une croche plus tard que le premier temps, il vaut mieux faire mais c'est beaucoup plus dur, et du coup c'est pour ça que les gens ne le font pas 1, 2, 3, 4, et 1, 2, et 3 voilà, ça, ça sonne un petit peu mieux, après il faut, faut alterner, il hein. n'y a aucun rythme qu'il faut essayer de de jouer de façon systématique, en tout cas là ce que je vous propose dans cet exemple c'est mieux je pense parce qu'il y a ti ti ti, c'est un rythme un peu plus varié ti ti ti, donc je le fais lentement et après on arrive sur cet accord de Mi bémol 7 donc là, c'est exactement le même rythme et la même technique que cet accord-là, si ce n'est que la position est un peu plus simple à jouer. Et ensuite, on va descendre chromatiquement. Et ensuite, on va jouer cet accord-là. Je joue beaucoup sur des accords à deux, sons, enfin la basse plus deux sons, donc des accords à 3 sons, ça suffit largement pour accompagner, vous n'êtes pas obligé de faire des accords avec beaucoup de notes, parce que souvent ce sera plus difficile au niveau des positions d'accords, vous aurez à faire plus de barré, ce sera plus fatigant, plus contraignant au niveau des possibilités de doigts, donc voilà ça sonne très bien avec pas beaucoup de sons un accord, c'est un accord 7 sans enrichissement. Et après on arrive sur un la bémol, alors là, deux possibilités. Vous pouvez faire ça. C'est un la bémol m 7. Ça sonne, c'est un peu plus simple à jouer parce que ce doigt il a qu'à glisser. Voilà, moi je trouve que ça sonne un petit peu moins bien pour cet exemple là, pour cette résolution spécifique, que un la bémol 6 qui est un peu plus dur à jouer parce qu'il faut faire, il faut que le doigt il fasse un saut là. Donc vous choisissez celle que vous préférez de version. Et après on fait, donc c'est toujours le même rythme qu'on va faire, quasiment Je refais Là on monte chromatiquement Quand je suis arrivé ici, sur la dernière mesure, je fais sauf que ce dernier accord qui est un Facette pour relancer sur le Si bémol mineur 7, en fait celui-là, j'ai varié un peu le rythme de comping et j'ai justement anticipé, plutôt que de faire sur le et du 2 comme à chaque fois, 1, 2 et 3, 4. Non, et du 3, pardon, 1 et 2, 3 et 4. Je l'ai fait plutôt une croche avant le moment où il arrive, qui est le dernier temps de la mesure. Donc c'est pour ça que ça c'est assez spécifique cette technique, Je doit faire et anticiper cet accord. Donc je fais, je suis obligé de faire un piqué sur cette note pour anticiper la, la position de l'accord. Et ça sonne bien parce que de temps en temps faire des variations avec la ligne de basse qui fait une, des noirs régulièrement, et ben ça sonne bien, là c'est une variation de phrasé. Donc je fais cette fin. Part. alors je le refais en entier etc... plusieurs conseils précis pour l'interprétation de cet exemple avant de vous proposer des petites variations alors il y a quelque chose qui est très important qui est fondamental dans ce style de jeu qu'il faut absolument comprendre c'est que on essaie de donner l'impression qu'il y a deux instruments qui jouent en même temps donc une basse et une guitare qui fait un comping pour que cette impression de deux instruments qui jouent en même temps soit réussie, il faut absolument que vous respectiez bien les différences de phrasé. ce sont principalement les différences de phrasé qui donnent cette impression qu'on a deux instruments qui jouent en même temps un qui fait du, du, du, donc des notes tenues et l'autre des notes piquées. Et c'est le fait d'avoir ces deux phrases différents en même temps qui donne l'impression que c'est pas le même instrument. J'exagère un peu quand je dis que c pas, on a l'impression que c'est pas le même instrument. Je pense que vous voyez que vous voyez l'impression qu'on a. Mais la réussite de votre interprétation est vraiment liée à ça. Et très souvent, l'erreur qu'on rencontre ou les erreurs qu'on rencontre, c'est bah, avoir une basse qui est pas assez piquée ou alors des accords qui sont tout le temps tenus. Quoi. Euh, donc il faut qu'il y ait la basse tenue et le comping qui soit majoritairement piqué ou pas tenu une autre chose c'est que c'est techniquement difficile au niveau des doigts, des enchaînements d'accords et ça, ça va dépendre pas mal de votre morphologie par exemple premier exemple c'est le premier accord il y en a qui vont préférer ça mais je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont préférer cette position là avec le barré. Donc ça c'est vraiment une question de préférence, de morphologie, de taille de guitare, de taille de main, euh, du style que vous, des styles que vous avez joué. Il faut vraiment faire baser vos choix de jeu par rapport à ça. Ne cherchez pas absolument à faire un truc que moi je joue par exemple, euh, que vous trouvez extrêmement dur mais que ça sonne bien. Essayez plutôt de chercher quelque chose qui est assez facile à jouer et qui sonne aussi bien, voire mieux. Euh, c'est important de, de bien prendre en compte la facilité de jeu parce que parce que de toute façon c'est tout le temps compliqué ce, ce style de jeu, donc cherchez les choses les plus simples possibles dans cette complication. Avant de conclure cette vidéo avec des variations possibles sur cet accompagnement, j'aimerais juste vous dire que qu'en fait il y a un cours intégral que j'ai publié sur mon site Guitar Improvisation sur ce style de jeu, sur l'accompagnement à la Joe Pass. et c'est un cours qui est extrêmement basé sur la création de vos propres accompagnements dans ce style. Donc c'est un cours qui est très long, qui dure plus de deux heures, et qui est au prix de... qui est pas cher. Allez, allez voir sur le site, euh, où, où j'explique en fait quoi jouer sur chaque qualité d'accord, comment créer ces lignes de basse, comment faire des ajouts d'accords. Des... On, on va rajouter des accords de passage, vous en avez peut-être remarqué dans, cette, dans cet accompagnement, euh, pour que ce soit plus facile et aussi plus beau à jouer donc toutes ces subtilités, tout cet aspect création d'accompagnement c'est quelque chose que je détaille énormément dans la vidéo sur l'accompagnement du, la, du jeu à la Joe Pass. maintenant on va voir qu'il y a quelques variations que vous pouvez faire qui sont assez faciles à faire et qui sont intéressantes pour bien comprendre comment ça fonctionne que je vous conseille de faire donc au niveau notamment des rythmes qu'on va jouer dans les aigus des rythmes de comping, alors en fait il y a plusieurs rythmes qu'on peut faire, il y en a déjà trois là que j'ai fait dans cet accompagnement il y a le 1 et qui tombe sur le temps et il y a le 1, 2, 3 et 4 mais le troisième rythme que j'ai présenté c'est le c'est celui-là, celui qui est anticipé et qui est tenu donc on peut très bien tenir les rythmes déjà tous les rythmes que je, que je joue là, on peut très bien chercher à les tenir alors ce sera peut-être un peu plus compliqué Là je les ai tous tenus, vous avez vu que c'est pas pour rien que j'ai pris cette position en parce que là, pour faire ce démancher, il va falloir que je relâche mes doigts, donc je peux pas. De temps en temps, ça peut être bien de tenir les sons. Donc moi pour ce premier rythme là, je n'ai pas envie de le tenir, mais pour celui-là, oui. Ça sonne bien. aussi le tenir ici. Moi personnellement j'aime pas trop, je trouve que ça sonne un petit peu trop grave, un peu trop pâteux comme son. On peut par exemple l'anticipation de la fin que j'ai fait sur le facette, on peut très bien la faire sur l'accord de passage du la bémol euh, machette ou la bémol 6, qui est celui-là qui est en fait un mi bémol 7 de passage. tenir un peu plus longtemps, c'est possible. Là, ça va commencer à devenir compliqué, mais c'est faisable. C'est ça qu'il faut faire. Alors, vous pouvez aussi le faire comme ça. ça c'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible non plus. Ou avec le pouce. Mais bon, comme j'ai dit, ça commence à être compliqué. Là. ensuite on peut aussi chercher à tenir un peu plus les sons sur le dernier accord parce que je fais cette note piquée, si vous trouvez que vous, ça sonne, si vous, vous trouvez que ça sonne pas bien, euh, vous pouvez très bien la tenir, regardez ça veut dire qu'il faut que j'anticipe la position de ce doigt pour plaquer l'accord après, pour que l'accord puisse être plaqué après en jouant cette note à la basse J'espère que ce tour d'horizon vous aura plu, que ce style de jeu aussi vous donnera peut-être envie de bosser ça. Je vous renvoie à la vidéo intégrale disponible sur mon site. J'espère aussi que ça vous permettra d'éviter de, de jouer ce style comme beaucoup de personnes le font de façon pas très élégante, je trouve. Et très systématique au niveau du comping. Non, essayez de varier les rythmes des compings. Les rythmes des compings et le, le phraser, donc son tenue ou son piqué. C'est vraiment ça qui va faire monter d'un cran euh, la qualité de votre accompagnement dans le style de Joe Pass. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail sur les plateformes Tipeee et Patreon. Si vous le faites, et ben, vous aurez en contrepartie euh, plein de vidéos exclusives que je publie sur ces plateformes, au nombre de 40-50 peut-être euh, actuellement. Et en fait, il y en a une par semaine qui est publiée, donc ça monte assez vite. Et aussi, vous pourrez télécharger l'intégralité de mes Playbacks, qui sont au nombre de quasiment 1000. Donc, ça fait pas mal.